Dans cette partie, on va appliquer les méthodes qu'on a vues dans la partie précédente à un exemple de comparaison de modèles qui ont été ajoutés avec euh, STAN, donc en particulier dans R avec l'aide des packages LEO et BRMS. Le jeu de données qu'on utilise, c'est euh, le jeu de données RICS, donc, qui a été utilisé dans les cours précédents, notamment sur les euh, GLMM et dans le dernier cours sur les modèles hiérarchiques Bayesian. Ce jeu de données-là, rappelle, c'est des mesures de la richesse spécifique dans différents sites. Euh, qui ont été regroupés dans différentes plages. Donc on a 45 sites, 5 sites par plage. C'est des mesures de la richesse de la communauté euh, de, de faune euh, benthique En fonction de deux prédicteurs, il y en a un qui est le NEP, donc c'est la position verticale du site. Ça c'est spécifique à chaque observation. Et on a l'indice d'exposition qui est spécifique à chaque plage, qui donne un peu l'idée de la, comment la plage est exposée aux éléments. Dans on avait effectué une, un modèle hiérarchique bésien qui était une régression de poissons en incluant, donc pour la richesse spécifique, en incluant l'effet du NAP et du facteur d'exposition. Et on avait un effet aléatoire de la plage sur le donné à l'origine. Donc, la partie non expliquée de la réponse euh, est corrélée pour les observations d'une même plage. Ici, bon, je charge package BRMS, j'ai défini mes distributions a priori, comme on a vu dans le dernier cours, pour les effets des, des effets fixes pour l'ordonnée à l'origine et pour les quantités types des effets aléatoires. Et vous voyez ici avec BRM, je peux spécifier mon modèle, le jeu de données, le type de modèle en poisson, la distribution a priori et ici euh, j'ai mis un critère plus serré pour ADAPT DELTA pour limiter la possibilité de divergence, comme on a vu dans le même Donc ça c'est notre premier modèle candidat. Le deuxième modèle on va, auquel on va comparer, c'est qu'on va ajouter un effet aléatoire de la plage sur le coefficient du NAP. Donc, l'effet de la position verticale sur la richesse spécifique, on va supposer qu'elle varie aussi aléatoirement par plage. Donc, ça, c'est la seule différence dans ce modèle-là. Et l'écart-type de cet effet aléatoire, comme celui de l'effet aléatoire sur l'ordre de l'origine, va venir de cette distribution a priori, que j'ai déjà définie ici. Donc, si on, évalue, euh, si on compare les résultats des deux modèles, et que là, justement, comparer les effets fixes et l'écart-type des effets aléatoires, euh, donc, c'est ce qu'elle nous donne. Les effets fixes sont comparables entre les deux modèles en fonction de leur, euh, du moins dans les limites de leur, euh, leur écart-type. L'écart-type de la distribution a posteriori de l'effet du NAP est plus grande dans le deuxième modèle que dans le premier, ce qui n'est peut-être pas surprenant parce qu'on a laissé maintenant ce facteur-là varier d'une plage à l'autre. Et le nouveau paramètre qu'on a acheté, qui est la variation de l'effet du NAP entre les plages, on voit que l'estimé de son écart-type, c'est de 0.34, et l'écart-type de cet écart-type, la description de cet écart-type, c'est de 0.15. Donc, l'effet aléatoire sur NAP est comparable à l'effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine. Et, et d'ailleurs, vous voyez aussi l'intervalle de crédibilité à 95 qui s'étend de 0.06 à 0.70 pour cet écart-type des effets aléatoires. Maintenant, on veut comparer ces deux modèles. Et on va les comparer en fonction du critère euh, donc, euh, de la méthode PSIS-LOO. On va utiliser la fonction LO ici. On donne les deux modèles, donc modèle 1 et modèle 2. Et je spécifie compare true, donc ça va donner un tableau de comparaison. Avant de regarder les résultats, je vais noter que, en exécutant ce, cette euh, instruction, vous allez recevoir des avertissements. Et c'est qu'est-ce qu'on parlait plutôt qu'un diagnostic pour la méthode euh, du PSIS-LOO. Et c'est quand on a. Pour certaines observations, si l'estimation, l'ajustement de des poids des différentes euh, valeurs des paramètres, donne une situation où la variance de notre estimé devient très grande, en fait, trop grande pour être estimée, ça veut dire que l'approximation est instable, qu'on ne peut pas vraiment faire confiance au résultat. Et ici, on voit que pour le premier modèle, on a une observation qui cause des problème, et pour le deuxième modèle, on avait deux observations qui causaient problème. Et qu'est-ce qu'il recommande? C'est dans cette fonction-là on peut choisir une, une option qui s'appelle re-LOO égale true. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va estimer directement la densité prédictive en enlevant cette observation du modèle. Donc pour les observations qui sont problématiques. On va faire ça plus tard. Mais pour l'instant, on va regarder les résultats quand même de, ce, de cette méthode. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le ici Donc c'est moins deux fois la densité prédictive. Euh, la log de la densité prédictive. Et on voit que, donc ça, c'est un critère d'information un peu comme la ici, donc plus bas, c'est mieux. On voit que le deuxième modèle avec les deux effets aléatoires est meilleur et la différence entre les deux modèles de 6,5, ce qui peut sembler quand même assez grand, mais on voit que cette différence-là a une, écartype, euh, une erreur type, pardon, ici. Donc ça, c'est l'erreur type de 6. Donc, quand même de l'incertitude sur cette différence. Donc, on n'est pas tout à fait convaincu que le deuxième modèle est meilleur. Maintenant, qu ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la version corrigée du LO, c'est-à-dire qu'on va faire re-LO égale true, pour estimer individuellement vraiment l'erreur de validation croisée pour les, ou la densité prédictive de validation croisée pour les observations problématiques. Et là, ça nous donne des résultats qui sont vraiment assez semblables, un peu différents. Encore une fois, on a une différence euh, où le modèle 2 est meilleur, mais on a quand même beaucoup d'incertitudes, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on a seulement 45 observations. Si je compare avec le WAIC, euh, les résultats sont un peu différents. En fait, l'écart des deux modèles est plus grand pour le WAIC. Il y a encore quand même une, une grande euh, erreur type. Donc, les résultats sont, sont comparables, sont cohérents entre eux. Et vous voyez là que le WAIC, c'est un peu la même structure que le LOO. On donne les modèles et on écrit compare, guide, true pour obtenir cette tableau. là Donc maintenant... Si on compare avec les résultats qu'on avait obtenus dans le cours 5, et je sais que ça fait longtemps, mais pour vous rappeler, dans le cours 5, on avait comparé ces deux modèles-là avec l'ASC. On a vu que l'ASC, en fait, était plus faible pour le modèle 1. Donc, selon la l'ASC, c'était préférable de seulement avoir un effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine et pas sur l'effet du NAP. Pourquoi on a un résultat différent avec la méthode Bayesian? Il y a différentes, en fait, il y a différentes causes qui peuvent expliquer ça. Tout d'abord, dans l'approche Bayesian qu'on a vu, on a des distributions a priori. Et celles-ci vont contraindre les valeurs des paramètres, donc on peut se permettre d'avoir un modèle plus complexe sans, euh, avec moins de surajustement. Ça, c'est une, une des raisons. Mais aussi, une chose à garder en tête, c'est que les deux approches font des prédictions de façon différente. Donc, par exemple, si on a un modèle où on a un paramètre, donc on a deux modèles et qui diffèrent par le choix d'inclure ou non un paramètre theta. Donc, pour le modèle qui inclut le paramètre, l'AIC va faire une prédiction en... Fixant ce paramètre à son estimé, du maximum de ressemblance. Et pour le modèle qui n'inclut pas le paramètre, c'est comme si ce paramètre-là était zéro, disons. Donc, dans ce cas-là, la SC dit est-ce qu'on sait mieux de faire les prédictions avec ce paramètre à son estimé ou ce paramètre égal à zéro? C'est ça la comparaison de modèle. Dans le contexte paysien, pour le modèle qui inclut Theta, les prédictions sont la moyenne, la moyenne des prédictions sur, sur toutes les valeurs de la distribution a posteriori pondéré par la probabilité, bien sûr. Mais puisqu'on ne sait pas seulement une valeur de θ, mais toutes les valeurs estimées a posteriori, dans ce cas-là, si c'est probable que θ soit proche de zéro, bien, ces valeurs-là proches de zéro vont être incluses dans la moyenne. Donc, pour ça, euh, la prédiction du modèle plus complexe dans le contexte bayésien tient compte un peu de l'incertitude sur θ, incluant le fait que θ pourrait être proche de zéro. Donc, le modèle plus simple est un peu inclus déjà. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi euh, les prédictions du modèle plus complexe deviennent, deviennent meilleures. Maintenant, euh, on, va, on va parler de, de superposition des modèles. Donc, j'ai mentionné qu'avec le résultat de la méthode LO, on pouvait aller ensuite faire des prédictions multimodèles. Pour ça, il faut aller fouiller un peu plus dans qu -ce, qui, qu ce que la méthode nous donne. Donc, si je prends le résultat du LO, ici, par exemple LO1. Qui était mon premier, euh, mon premier SS sans les corrections. Et s'il va chercher le mode. Donc là, ça va être une liste qui va avoir différents, les différents modèles. Donc si je vais chercher l'élément mode 1, donc c'est mon premier modèle, et là, il y a un élément là-dedans qui s'appelle pointwise. Pointwise, comme, comme on sait, c'est donc par point. Pour chaque observation, la méthode Hello estime la densité prédictive de cette observation-là si on l'avait omis du modèle. Et cette densité prédictive-là, euh, en. Le log de ces densités-là, c'est la première colonne ici, elpd Donc, c'est l'estimé du log de la densité prédictive sous la validation croisée pour chaque point I. Et ici, on a une erreur type de Monte Carlo pour cette estimée-là dans la deuxième colonne. Mais c'est la première colonne qui nous intéresse. En fait, pour faire la superposition de modèles, pour estimer les meilleurs poids pour faire des prédictions multimodèles, il faut aller chercher cette colonne-là pour chacun de nos modèles. Et après, il faut mettre ces colonnes ensemble dans une matrice qu'on va donner à la fonction qui s'appelle stacking weights, qui va calculer les poids donc, de stacking, de superposition des modèles. Comme je l'ai dit, donc, il faut aller chercher une matrice qui va prendre les colonnes LPDLO euh, de la matrice pointwise pour chaque modèle. et Voici comment on calcule ça. J'appelle la fonction stacking weights et je lui donne une matrice. Donc, si bien, ça veut dire que je vais combiner des éléments en colonnes pour produire une matrice. Donc, ma première colonne, c'est, euh, ici, je prends LOO1, mode 1, pointwise. je prends la première colonne, donc c'est ELPD-LOO. Donc, ça, c'est la colonne des densités prédictives par point pour mon premier modèle, et ça, pour mon deuxième modèle. Et je crée une matrice avec ça, avec six band, et je le passe à la, à la fonction stacking weights. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne, c'est que, en fait, vous voyez, le modèle 1 a un poids de 0, et le modèle 2, un poids de 1. Et quand je le fais avec la version corrigée, euh, ça donne quelque chose qui est quand même presque la même chose, sauf que le modèle 1 a un point un peu plus élevé de, de 0.02 et le modèle 2 de 0.98. Et vu que c'est des méthodes qui sont quand même ont un peu un aspect aléatoire, si vous réévaluez les modèles et que vous refaites cette méthode, vous allez peut-être avoir des résultats euh, sensiblement différents. Mais dans tous les cas, le modèle 2 contient presque tout le poids. Donc, dans ce cas-là, ça a été suffisant de faire des prédictions seulement avec le modèle 2. Et comme j'ai dit, dans le contexte bayésien, c'est parce que le modèle 2 qui, qui inclut une, un effet aléatoire de la plage sur le quotient du NAP, les prédictions vont être faites avec toutes les valeurs possibles de cet effet aléatoire, incluant des valeurs où l'effet aléatoire est presque nul. Donc, le modèle plus simple est un peu inclus dans les prédictions du modèle plus complexe. C'est pour ça que dans le contexte bayésien, souvent... Euh, c'est suffisant de faire euh, des prédictions avec le modèle plus complexe et que le, le modèle plus simple niché dans ce modèle plus complexe ne, ne contribue pas tant que ça. Mais dans un autre contexte, ça se peut que les modèles qu'on compare ne sont pas nichés, donc dans ce cas-là, ça peut être utile de faire une superposition. Finalement, euh, avant de présenter des exemples donc, de modèles business de façon plus générale, pour conclure cette partie sur la comparaison de modèles, je voulais euh, présenter deux références donc une référence plus technique, mais ça explique les, les, la méthode du euh, PSIS-LOO et de la superposition de modèles plus de détails sur l'aspect vraiment théorique de ces méthodes et de leur application dans STAN, vous pouvez consulter ces articles.